J'ai décidé d'utiliser le jeu dans les pratiques pour accompagner le développement de l'enfant. L'idée de départ, c'est le jeu et aller vers les gens. En ludothèque, on propose du jeu libre, gratuit, volontaire, sans obligation de résultat, ressenti comme fictif, aménager les espaces, proposer des objets qui permettent à chacun d'aller trouver ses, les compétences, de croiser les compétences qu'il a, là où il en est, le jour où il vient en de tech. donc d'accueillir du coup un maximum de, de public et qu'on soit dans la valorisation des compétences de chacun. C'est un objet culturel, ça, ça, ça aide à grandir, ça permet les rencontres. Ça crée un espace-temps, une espèce de bulle, une pause dans la réalité qui fait du bien à tout le monde. Quoi. Les enfants et les adultes se sentent bien et bien entre eux. C'est juste le plaisir que ça procure qui provoque des tas de choses. C'est aussi super intéressant. Là, on voit les compétences différentes qui se, qui se révèlent, quoi. Que, que ne permet pas forcément euh, le groupe classe euh, tel qu'il a été pensé. C'est une envie de d'accompagner l'éducation, euh, d'accompagner euh, la relation sociale, euh, euh, les rencontres euh, entre les différents mondes, univers, euh, dimensions culturelles, sociales, euh, euh, le rural et l'urbain aussi. Aujourd'hui, la société, elle, elle, elle invite à aller vite, à être dans la perfection, dans l'efficacité, et on tire les enfants euh, beaucoup vers le haut, mais à mon, à mon avis, trop vite. Quoi. ludothèque, c'est un, un, un équipement culturel euh, comme une bibliothèque avec des jeux, pas avec des livres. On a des jeux en bois, on a des jeux de société, on a des jeux pour les, les plus petits, des jeux d'éveil. On essaye de faire en sorte que les joueurs, les personnes qui, ont, qui veulent venir jouer, elles, elles aient des espaces de jeux soit gratuits, grâce aux subventions soit euh, payant mais avec des, des tarifs euh, symboliques euh, qui restent vraiment accessibles à toutes les familles. Nous on ne dit pas qu'on va apprendre des choses dans le jeu, on dit que euh, le jeu va permettre de, de stimuler les compétences qu'ils ont déjà commencé à acquérir. Mais hein, ça va les stimuler, les confirmer, les conforter, c'est là où on pose des bases solides. quoi. Une partie d'activité qui est régulière. Donc on a un lieu quand même où on, est, euh, on a un bureau et la commune nous met à disposition le foyer dans lequel on installe des espaces de jeu. Toutes les semaines on arrive, on ouvre le placard, on sort les jeux. et tout à... Au départ il n'y a rien dans le foyer et tout à coup il y a une isothèque euh, qui est apparue avec des tapis, avec euh, des jouets pour les bébés, avec un espace de jeu symbolique, avec des jeux de société. On installe aussi un espace pour euh, le goûter et, euh, et, et la collation. Enfin. Un espace où on peut boire un coup et discuter aussi pour que ça reste convivial et que chacun puisse y trouver sa place, les joueurs et les non-joueurs. On a réfléchi à ce qu'on propose, à est-ce qu'il y a assez de diversi diversité pour que vraiment n'importe qui, qui qui passe la porte puisse euh, y trouver son compte. Mais est-ce qu'on a pensé aussi aux gens qui ne peuvent pas venir vers nous Donc nous, on va aller vers eux s'ils ne peuvent pas ou s'ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude ou parce qu'ils n'y ont pas forcément pensé. En ludothèque, alors c'est un peu théorique mais c'est là dessus qu'on se base et c'est pour ça que c'est vraiment accessible à tout le monde, euh, on, on a une collection de jeux qui est choisie en fonction des étapes du développement de l'enfant selon Piaget. Piaget c'est un côté et il a dit ben voilà l'enfant en gros il y a trois, quatre étapes dans son développement et c'est vrai que c'est quand même plus, plus riche pour lui si il pose bien des bases à la première marche, et qu'ensuite il monte la deuxième. Et qu'ensuite il monte la troisième. Voilà, on l'accompagne dans son rythme. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer au jeu de la première marche quand on est adulte. Hein. Ça ne veut surtout pas dire ça. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que trois marches plus ce transversal, logiquement, quand nous on pense les aménagements d'espace et le choix des jeux en fonction de ça, tout le monde devrait, doit trouver son compte. Quoi. <musique> J'ai croisé euh, le, le, les pas d'un ludothécaire qui, euh, qui, qui m'a présenté son travail. Ça m'a conforté dans cette espèce de recherche de vouloir travailler autour du jeu euh, en particulier. J'ai proposé en fait, à plusieurs personnes de, de créer une association autour de ce projet-là, de ludothèque. Moi, il m'a fallu du temps pour expérimenter les choses et du coup pour construire le projet en expérimentant. Je n'avais pas un truc hyper carré au départ. Et on l'a fait un peu au feeling et puis euh, bah, à force, ça s'est très bien passé aussi. Hein Le frein, c'est les représentations que les gens ont de l'activité. Souvent le jeu est vu comme une activité pour les enfants. Et on essaye de faire en sorte de sortir de... de ça. Après, les freins à la fin au montage d'un projet, c'est justifier l'utilité sociale d'un projet euh... bon, mais qui va nécessiter quand même plus ou moins de moyens et inviter fortement les partenaires ou les institutions à faire des choix vis-à-vis de ça. Et après, ça demande vraiment du temps de, de rencontres, euh, d'argumentaires, de, de reformulation, et puis de preuves. Et ça, c'est pas toujours facile. Prendre sa voiture, son vélo, son train, et <rire> bouger un peu pour voir ce qui se passe ailleurs, s'en nourrir, échanger, euh, affiner. Je trouve que prendre le temps aujourd'hui c'est très précieux, dans un monde où tout va très vite.